Mes délices se trouvent dans ta présence me -toi, Seigneur. Dans ta présence Seigneur Il y a le calme Seigneur, et la tranquillité Dans ta présence Seigneur Je suis rassasié. De toi mes délices Tu as promis que tu me donneras Tout ce que mon cœur désire Maintenant je te demande D'une seule chose Fais-moi grâce D'être plus près de toi Tu Je me réjouis, lorsque je te prie, un si beau sourire se dessine sur mon visage À nouveau je vis, mon âme s'épanouit, quand bon, je me tiens dans ta présence, plus près de toi de toi mon âme sera rassasiée Sois, plus près de toi, Seigneur Papa plus Près de ta présence, Papa Seigneur, je t'en supplie, Papa Garde-moi près de toi, Dieu D'ampleur, délué de toute disposition pour cesser le feu. Et choix, tu as rêvé l'amour qui sommeillait en moi. Tu as touché mon We a